Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission, cette fois une interview, pas avec n'importe qui, avec euh, Félix Muller. Félix Muller a, a, a pu m'accueillir il y a quelques années, en 2019, dans son atelier, donc j'ai pu y aller, le rencontrer, etc. C'était super intéressant. Euh, je vais pas trop euh, parler de lui ni de son travail, étant donné qu'il va le faire euh, dans cette interview, mais je vous souhaite quand même une bonne émission, une bonne écoute, et j'espère que vous allez apprendre pas mal de choses. Bonjour Monsieur Muller, est-ce que vous pourriez euh, tout d'abord... Euh... Vous dire un petit peu qui êtes vous et euh, votre parcours En fait, euh, je suis donc designer graphique. J'ai fait mes, mes études à Zurich, en Suisse, donc mmh. euh, au, au, à l'école euh, de design de Zurich. Et en 1992, je suis venu à Paris parce que Rudibord m'avait proposé un travail, ce qui m'intéressait beaucoup, venir dans la grande ville, euh, mmh. ce qui n'existait pas forcément en Suisse. Et du coup, j'ai travaillé euh, pendant six ans euh, avec Rudibor euh, chez Intégral et Associé. Intégrale Concept, Intégral et Associé. Intégral Rudibor et Associé, voilà. Et voilà, et depuis euh, maintenant plus que 20 ans, je travaille à mon compte, avec, dans une petite structure, un petit atelier. Je, suis, euh, plus, je travaille plutôt dans le culturel, plutôt dans l'édition. Donc, j'ai fait des catalogues d'exposition, des, des signalétiques euh, d'exposition, enfin graphisme d'exposition, mais aussi des signalétiques d'orientation pour des bâtiments, des visuels euh, de communication pour différents mmh. événements, des identités visuelles. Voilà. Et sinon, j'ai aussi un poste d'enseignant à l'Université Paris 8. Mmh. Voilà, à l'Université Paris 8, j'enseigne la typographie. C'est plutôt un cours d'initiation. Que je complète avec un cycle de conférences que j'organise déjà depuis un certain temps, voilà, où j'invite des designers graphiques, des dessinateurs de caractère, de qualité. Mmh. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que vous pourriez un petit peu nous, nous préciser en quoi consiste votre travail Donc, qu'est-ce que faire de l'édition Qu'est-ce que faire de la signalétique de, de, de, de culture, au niveau de culturel Parce que, du coup, vous n'organisez pas, vous ne travaillez pas pour les marques vous ne travaillez pas pour euh, la communication euh, d'entreprise Vous travaillez vraiment avec euh, des, des institutions Des institutions, plutôt des institutions, tout à fait. Mais bon, je pourrais aussi travailler pour des clients privés, hein, si, ça se, si à l'occasion, si ça se présente. Voilà, enfin, c est, c est, ça se ressemble. Hein. On, on se rencontre au préalable, on discute, on essaye. Enfin, souvent, il y a une sorte de cahier de charge qui est, voilà, qui est conçu par le client. Et puis euh, il y a des discussions, hein, des allers-retours, des briefings, euh, des premières propositions, et oui. petit à petit on réalise, euh, voilà, on affine la chose. Quoi. Et euh, pourquoi plutôt travailler sur le culturel euh, C'est un choix personnel. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est mettre en forme des contenus. Donc voilà, enfin. Ce qui m'intéresse, c'est le sens d'une chose. Voilà, si je fais un bouquin, par exemple, un livre, il y a un sens. Enfin, il y a déjà un contenu qui est donné, qui est, en, qui est à mettre en forme, et mm -hmm. c'est ça qui m'intéresse. Des choses vides, comme la publicité, de, de donner une, je ne sais pas, une sorte de d'ambiance à quelque chose de vente, ça m'intéresse pas. Toi. Donc euh, ensuite euh, avec euh, quel outil travaillez-vous Avec euh, le Macintosh. <rire> ah vous n'avez pas euh, de table graphique rien du tout Non, en fait. Bien sûr, je travaille enfin, j'ai pendant mes études, je, je dois faire partie des derniers qui ont, qui ont encore appris le graphisme traditionnel. Hein. Je, pendant mes études, je, je passais du temps au labo-photo, je passais du temps au bon repro, ah. tout était coupé à la main, collé pour faire des maquettes, etc. Donc c'était vraiment un travail manuel. Et je le fais toujours un peu. enfin si, si on fait des maquettes, par exemple pour les livres, etc. Il y a quand même toujours le côté manuel. et Ce que j'aime bien aussi, le, le montage, les coupes etc. Donc voilà, en fait, c est, c est, je l'exige aussi un peu de mes étudiants. Hein, ce n'est pas toujours sur des formats 4 euh, qu'on présente le travail. Souvent, je fais exprès de donner un format qui, justement, qui correspond pas à celui de l'imprimante, mm. pour qu'il y ait aussi ce travail d'assemblage, de, de collage, etc. Mais effectivement, euh, la plupart du temps, je, je travaille euh, avec mon, mon Mac, euh, voilà. mes imprimantes. Oui. <rire> D'accord. Alors euh, ensuite, euh, euh, que, en fait, comment se passe le contact avec les clients Est-ce que c'est vous qui envoyez euh, des trucs ou, ou des visuels ou c'est euh, eux qui viennent vers vous Il y a plusieurs possibilités. En fait, ce que je fais quand même de temps en temps, c'est démarcher. Donc euh, j'envoie ma documentation, hein, si j'ai un peu le temps, ou bien si je, souvent je travaille avec des stagiaires, si on a un peu le temps, on... On fait des, pour l'instant, en ce moment, je fais des petits journaux. C'est des à trois pliés, assemblés, un premier recto verso qui montrent les livres, la, le graphisme d'exposition. Donc, mm. j'envoie je, je, ces documentations aux gens pour que, lesquels j'aurais envie de travailler. Mm. Donc, voilà, après il y a des retours, il n'y a pas de retours. Hein. J'essaie de, de, de les appeler par la suite. En fait, voilà, c'est le travail classique de démarchage. Mais après, il y a aussi le, euh, les marchés publics. Mmh. Donc, bon, je suis inscrit à plusieurs plateformes où les marchés publics sont, sont publiés. Voilà, et puis, moi, euh, je réponds seul. Pour les institutions, souvent, à partir d'un certain budget, ça passe par les marchés publics. Mmh. Donc, il faut répondre, il faut remplir des formulaires, il faut... Envoyer son CV, ses travaux, ses listes de références, etc. Donc, voilà. Ou bien je réponds avec en groupe, par exemple avec des architectes ou des scénographes, euh, qui forment un groupement pour répondre, par exemple, à une scénographie d'une exposition, où euh, plusieurs compétences sont regroupées, comme justement la scénographie, le graphisme et la lumière l'éclairagiste hum. souvent, enfin les expositions c'est un peu ça le classique les marchés d'architecture là par exemple je travaille pour le théâtre du Châtelet ouais. il y a beaucoup plus de compétences mais il y a un architecte qui regroupe toute l'équipe dont je fais partie d'accord très bien, ensuite est-ce que vous pourriez nous donner les bons points et les mauvais points dans votre métier euh, les bons points c'est que qu'on travaille quand même relativement libre, aujourd'hui aussi d'imposer de, voilà, de, une certaine vision du graphisme. Et c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas l'application de quelque chose qui est déjà tout fait. C'est vraiment la réflexion sur la société et essayer de trouver des langages graphiques qui l'expriment. Euh, voilà, ça c'est plutôt le, les points positifs. Les points négatifs, c'est que quand même... Euh, c'est peut-être aussi un petit peu avec le numérique que souvent, euh, certains clients ont l'impression que ça se fait très, très vite, qu'on qu appuie un bouton et ça sort. Et du coup, il y a une sorte d'inflation de, de qualité mmh. et pas tout le monde s'en rend compte. Et du coup, les budgets baissent et parfois, on travaille hein, beaucoup pour peu d'argent. Si on voudrait vraiment comptabiliser mmh. le, le taux horaire, a pour certains certaines choses ben voilà en fait je pense parfois une cassière à monoprix elle gagne mieux sa vie ouais. d'accord en bas là la fameuse question que pensez-vous de l'apport du numérique dans le métier en fait le numérique en fait, je sais pas exactement ce que vous, vous entendez sur le numérique ouais. parce que bon en fait déjà la façon qu'on travaille dans laquelle on travaille aujourd'hui pour l'édition, c'est complètement numérique hein, mmh. c'est et moi, ça m'a toujours intéressé. Comme je vous ai dit, j'ai commencé, mes études étaient encore euh, du, du graphisme ouais. traditionnel. J'étais parmi l'un des premiers qui, qui s'y intéressé au travail avec le Macintosh parce que ça faisait chier de passer les, les journées ensoleillées dans, dans la chambre noire du labo photo. J'ai toujours mm. bon, ça ça pourrait se faire beaucoup plus vite avec Photoshop, etc. Et c'est vrai que bon, en fait ça a beaucoup apporté, ça, ça donne beaucoup plus de possibilités. On mmh. peut arriver à des choses, euh, on peut faire déjà des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, et on peut le faire assez, beaucoup, enfin, assez rapidement. Hein, si on voulait, enfin, à l'époque où on travaillait traditionnellement, si vous voulez mettre par exemple un texte en perspective, euh, c'était euh, quelque chose de très long, très cher, euh, des procédés photographiques, etc., Aujourd'hui, aujourd on fait ça en 10 minutes avec Illustrator. Donc voilà, ça m'a beaucoup apporté. Mais bon, en fait, après, euh, c'est vrai que tout ce qui est euh, les médias digitaux, mm. euh, les, les médias numériques, euh, de, de, enfin, il y a un certain temps, je me suis quand même assez intéressé, mais assez vite, j'ai compris que ces marchés-là sont, sont prises par des boîtes spécialisées, mm. Et bon, en fait, j'ai abandonné un petit peu le, le numérique parce que ça ne me correspond pas. La façon dont laquelle il faut répondre ne euh, me correspond pas, même si je le fais parfois, mm. si ça fait partie d'un projet plus global, comme par exemple une identité visuelle. Mm. Il y a des éléments print, il y a des éléments numériques. Euh, mm. Donc ça, là, je le fais, mais je ne le propose plus euh, tout seul. Enfin voilà, si quelqu'un vient me voir pour un site Internet, je vais à la limite peut-être l'orienter vers quelqu'un que je connais dont j'apprécie le travail, mais c'est pas tout à fait ma spécialité. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. De rien.